Eh ben bonjour à tous. Salut tout le monde. <rire> Salut Pierre. Ça fait super déjà, ça fait super plaisir de te, de te recevoir. Eh ben je te remercie de m'avoir invité en tout cas, ça voilà. fait toujours plaisir. Euh, J'avais dit qu'on avait dit euh, depuis longtemps qu'on ferait qu'on ferait qui forge ensemble. Euh, donc voilà, ça sera, c'est parti, c'est la vidéo de qui forge. Vous savez euh, tous que ben moi je, c'est ce que je préfère en fait faire, c'est recevoir un guess et puis et puis parler d'un jeu. Et puis j'ai beaucoup de vidéos qui marchent bien comme ça, donc euh, voilà, je préfère, je trouve que c'est plus dynamique. Tu remarqueras Oui, <rire> je tiens à préciser, cet homme est fou, ça fait une semaine et demie qu'il a les decks, il les a toujours pas ouverts, ils sont mmh. encore serrés, donc je, re, je, je, je salue cette, euh, cette maîtrise de soi, Ouais, pas ouais, ouais, <rire> ouais c'est une prouesse zen totale, euh, je rentrais le soir, je regardais le truc, puis je me disais non, non. Alors du coup j'ai ouvert d'autres trucs, tu vois, pour, pour, euh, pour calmer pour, un petit pour peu Pour cette calmer envie un, de peu, euh. Euh, un peu l'envie. <rire> Allez, on va parler de Keyforge, euh, bon moi je sais peu de choses parce que euh, quand il y a eu la présentation de Keyforge, il y a aussi eu la présentation du SSD. Ça. Euh, donc moi j'ai été très focus sur le SSD, sur Armada, sur, euh, sur X-Wing et sur ce qui allait sortir, et puis je savais de toute façon que tu allais t'intéresser à ça, je ne savais pas que j'aurais euh, les Bliss. d'ailleurs je remercie euh, vraiment euh, très très chaleureusement euh, Asmodé pour m'avoir euh, fourni euh, ces deux decks. Je le remercie aussi. <rire> et on salue euh, on salue notre ami euh, notre ami José. Donc voilà, on va on va parler de Kiforge. Alors, moi ce que j'ai envie de dire c'est euh, déjà euh, qu'est-ce que Kiforge mais surtout euh, quel type de jeu c'est et puis je pense que comme tout le monde, il y a cette notion de deck unique qui est arrivée très rapidement dans les informations. Et que moi, j'ai pas du tout compris en fait. Ok. Je pas du tout appréhendé cette histoire. Donc ce que je voudrais faire, c'est... Euh, j'ai emmené des jeux là et je voudrais faire la comparaison. Très bien. Ça va D'accord. Et en fait, tous les jeux qui sont là euh, ne sont pas Keyforge. En fait. Exactement. Oh, oui parce que bah, enfin je, je me permets de te couper mais c'est vrai que Keyforge Key c'est vraiment un jeu qui est euh, unique Il faut le rappeler même si je pense que tout le monde l'a dit, c'est Richard Garfield qui l'a créé ouais. Et Richard Garfield pour ceux qui ne le savent pas, ce qui peut arriver, hein, c'est le créateur d'un petit jeu de cartes qui s'appelle Magic Qui existe depuis 25 ans, C'est ça. donc c'est pas n'importe qui Et euh, quand il a créé Keyforge, quand, quand il a réfléchi à Keyforge, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus Et euh, il voulait revenir un petit peu au départ de, de ce qu'étaient les jeux de cartes, ouais. au départ de Magic ouais, ouais. Parce que ce qui reproche, et là on va pouvoir parler un peu des autres jeux, je, je vois Star Wars Destiny que tu as mis de côté, parce que c'est un jeu que je joue beaucoup. Mmh. Euh, le problème de Star Wars Destiny, euh, c'est qu'en gros aujourd'hui, euh, c'est un jeu où on peut faire du deck building, ce qui n'est pas le cas de Keyforge, ouais. je vais revenir après. Et le souci, en tout cas moi, ce que je reproche sur Star Wars Destiny, c'est que tout le monde joue les mêmes cartes. En ce moment, il y a Snoke qui est sorti, qui est ultra pété, et ben là il y a un tournoi euh, en Belgique qui va sortir, enfin qui va arriver, je crois, la semaine prochaine, dans mmh. deux semaines. Mmh. Sur 16 joueurs, il y en a 8 qui jouent Snoke. Mmh. Et c'est ce que moi qui me saoule, c'est d'avoir toujours ce côté méta qui qui est dirigé, alors mmh, que là, avec mmh. forge on ne l'a pas, et on va expliquer un peu pourquoi. Alors, il euh... va y avoir quand même une notion de méta avec euh, l'enchaînement. Oui. Mais on y reviendra. Ah, on y reviendra, voilà. mais... Alors, déjà, que les choses soient claires, qui forge c'est pas du tout ça. Voilà, bon, c'est très bien, je vais le présenter sur la page, ce, ce, ce jeu de, de Dragon Ball, mais on n'est pas du tout dans un système où on va acheter des boosts aléatoires, non avec des cartes dans lesquelles je ne sais pas ce qu'il y a, alors... On ne sait pas ce qu'il y, y, qu y a mais c'est vachement plus malin que ça. Euh, donc on n'est pas du tout dans la notion justement hein, de Magic euh, ou de Dragon Ball, où là on achète un deck de start, puis ensuite on va acheter des petits boosts qui vont permettre aléatoirement d'enrichir notre jeu. Hein donc déjà, ce n'est pas ça. Euh, ce n'est pas non plus... Un jeu à la euh, StarRim, tu connais Je connais vite fait. Voilà, demain. donc du deck building qui a un avantage certain, c'est que finalement tout le monde joue avec la même base. Ouais. Hein, et qu'en fonction de la façon dont tu joues, tu enrichis ton jeu en piochant à l'intérieur euh, de, la, de la river, euh, ce qui va arriver. Donc l'intérêt de ce jeu là, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, bah, vous pouvez y jouer euh, toute votre vie. Il euh, n'y a plus d'achat à faire euh, supplémentaire. D'accord. Ce n'est pas non plus bon. Donc, On De dit, Destiny, hein, c'est comme c'est comme euh, Dragon Ball. Ce n'est pas non plus un LCG. Pas ouvert, hein, t'as vu Non, pas ouvert. Encore <rire> une fois, il, il est fort. Il est très fort. Mais tu... <rire> c'est pareil, ça. Bon. Ce n'est pas non plus un LCG, alors tu peux réexpliquer ce que c'est qu'un LCG LCG. C'est un Living Card Game, en fait, donc mmh. c'est un jeu de cartes évolutive, mmh. un peu comme Aura Arkham, parce que je vois que tu as la boîte d'Aura Arkham ouais. qui est juste à côté. En gros, vous achetez une boîte qui est, euh, qui est unique, est -dire que, enfin, qui est unique, qui est commun à tout le monde. Et en fait, tous les mois, il y a un espèce de booster qui sort, avec encore une fois des cartes qui sont vraiment... Euh, tout le monde achètera les mêmes cartes, mmh, mmh, et qui mmh. permet de... Il n'y a des... pas de notion d'aléatoire, dans non y a pas, c'est ça, c'est un... enfin, pour les jeux de cartes, un peu comme Horror Arkham, que je connais plus, c'est un jeu où tu achètes des scénarios, tu as des nouvelles cartes pour tes classes, de nouveaux personnages, et ainsi de suite, en fait. En et en fait, tu suis une campagne qui sort tous les mois pour une quinzaine d'euros. Mmh, ouais. Et donc, bah, ce n'est pas... Alors, ce n'est pas Roar Arkham. Pourquoi j'ai sorti Roar Arkham Ça peut paraître absurde. Parce que là, on était dans des, dans des jeux où on combat l'anniversaire. Oui. Alors qu'ici, on est dans un living mmh. card où on mmh. vit une aventure. Une aventure, exactement. Euh, donc, c'est pas ça non plus. Alors maintenant... Après avoir dit oh. tout ce que n'est n'est pas kiffé... Ah ça. Mais c'est très intéressant, <rire> c'est très zen, en fait. De vers... Alors... Qu'est-ce que tu que Keyforge Alors ah, vas-y, je te laisse la parole. Alors forge ce qu'il faut savoir... Donc... Et si tu veux l'ouvrir, tu as le droit. Oh là, il <rire> me laisse l'honneur, ça c'est beau. Bon. Non, alors pour faire simple, en fait, sachez que quand vous allez acheter euh, forge, en fait, vous allez acheter ce paquet-là qui contient donc 37 cartes. Bon. 37 cartes. Tu parles moi, j'ouvre. D'accord, vas-y, il <rire> <deux> n'y <semaines. rire> pas de problème. Bah, on va pouvoir voir avec, euh, avec Pierre et en fait... Vas-y, vas vas-y, En gros, pour euh, 10 euros, donc c'est le prix que ça va coûter, vous avez une carte qui est unique, qui sera le seul qui sera sur le marché. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail, puisqu'il y a des histoires d'algorithmes et compagnie au niveau de la conception. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les decks que Pierre et moi avons dans les mains, vous, demain, quand vous allez les acheter en magasin, vous n'aurez pas les mêmes. Vous avez donc 37 cartes, et vous ne pourrez pas faire de deck building. Parce que vous allez le voir aussi, quand ouais. on va voir quand Pierre va l'ouvrir, les autres cartes sont uniques. Vraiment, c'est votre carte. Il l'a <rire> ouvert. Voilà, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une base... De 400 cartes, c'est euh, ça Oui, c'est ça, 400 cartes. Il y a 400 cartes qui existent dans le jeu. Et il y a un algorithme euh, qui a été pensé par, euh, par, Richard. Euh, par Richard, qui euh, Richard. a un doctorat en mathématiques euh, statistiques. Tu sais c'est ce qui explique ah, un peu voilà. pourquoi... Je fais... me suis renseigné <rire> sur le bonhomme. Il a un doctorat en mathématiques statistiques, donc forcément, il aime bien la notion d'aléatoire. Et donc, bien sûr, dans ce deck que je viens d'ouvrir, il peut y avoir des cartes qui seront euh, dans ton deck également. Oui. Par contre, ce qui se passe, c'est que... Euh, les cartes qui sont présentes dans mon deck, euh, bah, au niveau de la conception, sont, sont... toutes nommées. Oui. D'accord Ce deck est nommé et il n'est il, il est pas dissociable. En fait. C'est-à-dire qu'il doit rester tel qu'il est. Qu est. Je ne peux pas dire Ah, tiens, cette carte-là, je te la donne non, et puis toi, tu me donnes celle-ci. On peut pas. Interdit. Interdit parce, que, euh, parce que tu as, donc là, on, on va vite faire montrer ah, l'écran, mais mmh. ici, on peut voir donc, il y a un dos de carte qui est unique. Enfin, on va ouvrir le mien après pour que vous puissiez comprendre. On va, on va macro. On, ouais on va macro. Et. Euh, bah, je me permets d'ouvrir alors en même temps. Vas-y. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, que les decks ont une répétitivité et que le joueur que vous allez avoir en face euh, pourra avoir les mêmes cartes que vous. Mais la série du deck, elle, elle est garantie comme étant unique. Alors, je vais montrer mon euh, dos de cartes. Je vais aller là et puis je vais te laisser euh, le commenter parce qu'il présente également euh, oui, les Oui, Parce que voilà, présente. on va rentrer un peu dans le vif ouais. du sujet. En fait, vous pouvez voir qu'en hauteur, nous avons trois logos différents. Mm -hmm. Donc, nous avons euh, donc, de droite à gauche, nous avons Mars. Ouais, euh, nous ouais. avons euh, les Shadows, c'est ouais. ça. Et après, de l'autre côté, c'est les. Euh... Ah, j'ai perdu leur nom. Euh... Alors, je ne sais pas si on pourra faire une coupure. Ah, perdu tôt, leur pas grave. Attends, tu l'as derrière en fait. Excuse-moi. Ça doit être là. C'est les 10. Ok les 10 Les dice Donc nous avons 3 logos différents Et euh, moi pareil de mon côté j'ai 3 logos différents En fait ça représente des classes En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout dans le jeu il y a 7 classes différentes Enfin 7 maisons différentes Alors là ce que tu es en train de dire c'est que moi dans mon deck j'ai pas toutes les classes Pas toutes les classes, On a que 3 sur les 7 en fait, Et dans ce... un deck il y en a toujours que 3 Il y en a toujours que 3 En fait c'est l'algorithme, il en prend 3 et il vous crée un, un, un deck avec ces 3 decks là Donc en tout il y en a 7 Donc ce qui fait que là on peut voir que moi j'ai comme Pierre J'ai aussi les shadows donc nous avons ah, attends bien on va la montrer a... je le vois. ouais vas-y ouvre on a donc en commun une même classe et donc les deux autres classes sont différentes ah c'est génial et, et donc ouais voilà c'est vraiment ça ce qui fait que même Pierre et moi on aurait pu avoir les mêmes compositions on, aura... on aurait pu avoir les mêmes familles les mêmes familles mais on aurait certainement on pas eu exactement les mêmes cartes alors du coup parce euh... que c'est différent regarde tu vois au niveau que de l'image euh, elle euh, est différente ton deck il a un titre Vraiment, le deck voilà qui t'appartient. Voilà, le Hastings, The Regular of Assassins, ouais. c'est le nom du deck. C'est le nom de mon deck, exactement. Et on peut le voir même vite fait sur les cartes qui sont ici, en bas, tu dois avoir le nom du deck qui est, qui est mis. Tiens, dedans. tu m'en donnes une, ouais. que je le, je le montre. Et euh, alors ils, vont, alors ils vont se prendre la tête à créer autant de noms de decks qu'il y aura de, de decks dans le monde. Exactement. Ah, Exactement, alors ils annoncent, ils annoncent plus de 4 trillions de, de compositions, j'ai du mal, enfin c'est pas que j'ai du mal à y croire mais je pense qu'en fait ils, ils les comptent parce que si imaginons il y a juste une carte qui diffère dans notre deck, pour eux c'est un deck qui est différent, ouais. mais dans la composition on sera le même, il y aura juste une carte qui sera, euh, qui sera différente, mais voilà on peut voir en bas à droite que ton deck, euh, que t'as le nom de ton deck, ce qui mmh. fait que les petits malins qui veulent euh, Sleeve les deux cartes pour faire du deck building company bah ils pourront pas parce que tu auras forcément en bas ton titre. Ouais, voilà ouais c'est ça. Donc ouais ouais, faire, tu tu Donc, ouais, un... ouais en tournoi, tu, tu vas te faire euh, tu vas te faire euh, tu vas te faire avoir quoi. C'est ça. Alors... Donc, là pour l'instant euh, les cartes que vous voyez, elles sont euh, elles sont en anglais euh, mais bien entendu, EFG est en train de travailler enfin à même terminer. Euh, le, terminé, la, le, traduction. Le, la traduction est terminée. Euh, là ils attendent euh, ils attendent les retours. En fait. Le... Les... Vous remarquerez d'ailleurs, juste un truc, oui. que les logos qu'on a mis sur la vidéo sont les logos en français, parce que je remercie FFG de nous les avoir envoyés. Et euh, juste pour préciser, sachez que la date, il y a une date, Pour l'instant, il y a une rumeur au niveau de la date de sortie qui serait le 5 novembre, une sortie mondiale. Ah d'accord, c'est-à-dire que là, il part directement sur une sortie mondiale bah, Une sortie mondiale ou ouais, à une semaine près, mais en gros, le 5 novembre, plus ou moins dans ces... Alors, c'est une date, je le dis encore une fois, c'est une rumeur, donc c'est pas forcément encore une fois officielle, mais voilà, la rumeur parle du euh, 5 novembre. D'accord. Euh, il serait intelligent, parce qu'il profiterait de Noël et de Thanksgiving aux états unis et en France, donc ce euh, serait euh, un carton plein, parce que l'avantage de ça, parce que je vais y revenir vite fait, mais donc c'est votre deck, et contre Pierre, j'ai 50% de chance de gagner. C'est garanti, ça, tu crois alors on peut pas le dire aujourd'hui, on n'a pas encore assez ah, de en retours. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est que ce deck, je, je vais l'apprendre. La oui, c'est ça le... Je vais le, le, le maîtriser de mieux en mieux. Donc plus la personne euh, comprend et maîtrise son deck, plus le pourcentage va, va, va évoluer. Exactement. Mais à la source... Euh, L'ambition, c'est de dire que... Non mais l'algo doit être un truc de fou. Ouais, l'algo, je sais pas <rire> comment... Il ne veut, dé... veut pas dévoiler toutes les, euh, ah ouais, toutes les subtilités de l'algo, du... ce que je peux comprendre, il mais... Il y a euh... du Google là-dedans. Ouais. C'est, <rire> euh... Ouais, ouais, d'accord, ok. Euh, tu nous parles un petit peu de, des règles, de l'objectif. Euh... Alors les règles, alors c est, c est, c est, c est, les règles sont très très simples. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc nous avons les trois maisons différentes, donc euh, les Logos, les Mars et moi j'ai les Sanctum et euh, les Bromnar, d'accord En fait en gros au départ, dans votre main. Ouais non mais c'est des noms de classe, c'est des noms. <rire> en fait faut voir ça un peu comme euh, des mages, des guerriers. Ah bah et tiens quoi, bah, quoi. présente nous ça, explique nous un peu c'est quoi alors les les. les... Les y a Shadows quoi il, y aurait, il y aurait des guerriers Non, mais quand je dis. Euh, parce qu'en en fait, tu vois, par exemple, les Bromnards, c'est plutôt des, des guerriers. C'est un, un deck très agressif. Ouais. Qui pourrait référer. Enfin, qui, moi, me fait penser un petit peu aux chasseurs dans Airstone, par exemple, tu vois, un mmh, peu dans le délire. Mmh, mmh. euh, T'as les euh, Sanctum, qui me font penser un petit peu aux Paladins. Tu sais, c'est des mecs avec des armures, des boucliers compagnie. Tu vois, un petit peu dans ce, ce délire-là. En fait, voilà, c'est des références que je fais, moi, par rapport à. Alors, exemple, je, pose je, genre, mais... une, je pose une question bête. Euh, le deck est orienté, alors Le deck en entier est orienté oui, il peut être orienté. Tu peux avoir des decks qui sont très, euh, alors euh, comment dire, euh, tu vois les Shadows par exemple, ils sont réputés pour voler des ressources de ton adversaire. D'accord. Et les Mars aussi. Et comment on le voit ça On le voit où en fait sur le sur le deck que c'est plus orienté d'un. Tu le sais pas. Et c'est là ah. où c'est qu'en gros, il faut y jouer. Il faut y jouer. En fait, c'est les retours actuellement, c'est que quand on va jouer, quand on va faire deux ou trois parties avec son deck, tout le monde dit on a l'impression qu'il nous appartient, on a l'impression d'apprendre à le jouer, de le connaître. Et c'est vrai que les premières parties au départ sont un peu laborieuses parce que tu sais pas trop quelle carte jouer au bon moment et, euh, et en fait, à force de jouer, tu te dis, tiens, cette carte là, je me suis déjà fait avoir une fois, je sais que cette carte là, c'est dans telle situation et compagnie. Mais c'est Pokémon C'est exactement ça, <rire> c'est vraiment fort parce qu'en fait, moi ce que, qui suis très collectionneur de cartes et Star Wars Destiny m'a coûté une blinde à cause de ce problème là, ah ouais, ouais. là, l'avantage c'est qu'en gros, je sais que quand le jeu va sortir, euh, que je vais acheter donc mon, euh, mon deck, je sais que j'aurais pas besoin d'en acheter mille pour mmh, avoir toutes mmh, les mmh, cartes, mmh, juste en avoir peut-être 3, 4, 5, histoire de varier un petit peu le jeu mais en gros j'aurais vraiment envie de jouer beaucoup de fois avec le même deck pour l'apprendre pour le comprendre et compagnie, et en fait après il y a une application qui va sortir, donc on a un QR code qui est juste là, alors on le montre pas parce qu'il euh, voilà, y a un QR code juste en bas de ton, euh, de ton deck euh, de ta carte je veux dire mmh, mmh. et qui va te permettre en fait de pouvoir scanner via une application qui pourra, tu, tu pourras mettre tes, euh, tes, euh, tes statistiques, de dire voilà j'ai joué contre tant de decks, euh, j'ai perdu tant de fois et compagnie, ouais parce qu'en fait il y a une carte récapitulatrice Tris, Trice. Trice. <rire> récapitulatrice de tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre deck, et donc il y a ce fameux QR code dessus. Et donc il y a une rumeur qui parlerait en fait que l'application pourrait aussi permettre de faire du jeu en ligne. Euh, Richard Garfield aurait fait un petit peu la référence à ça d'un jeu en ligne lors d'une interview. Mmh. Toujours pas de confirmation, donc pour l'instant ce ne sont que des rumeurs encore une fois. Alors avant d'arriver avant sur l'objectif euh, d'une partie, Oui. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était très intéressant dans ta vidéo de présentation, que je mets en, en, en lien, c'est que euh, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire « Ah ouais, mais bon, on ne fait plus de date building, euh, moi, ça m'intéresse pas forcément. » Mais en fait, plus personne n'en faisait. Bah, non, en fait, honnêtement, et c'est ce que Richard Garfield, En fait notait c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, dès qu'il y, qu y a une carte qui est très forte, tout le monde la met dans son deck. Voilà. Star of Destiny, je faisais référence -là par rapport à et ça Et c'est pas que les decks, c'est aussi les compos X-Wing euh, où, euh, où je suis allé à l'Open Series et où j'ai vu toujours les mêmes. Même, voilà, c'est ça. Et le problème en fait de ça, en fait, moi, le deck building, j'ai une, euh, une aventure avec le deck building. Je suis pas une super expérience. Le problème, c'est que j'ai passé 6 heures à faire un deck sur Star of Destiny qui était pas méta mmh. et je me suis fait éclater à chaque fois. Et donc, j'ai passé 6 heures à faire un deck qui au final était nul et que au final j'ai pas pu même participer à un tournoi parce que je savais que dès le départ vu que tout le monde joue la méta il euh, n'y avait aucun intérêt si mmh, tu veux à mmh, jouer mmh, euh, à jouer mon, mon deck alors que là l'avantage c'est que je sais que demain j'achète un deck je pars à un tournoi et euh, même vous derrière votre écran vous voulez euh, vous voulez jouer vous achetez qu'un seul deck et vous pouvez gagner un tournoi mmh. parce que tout le monde part avec une égalité c'est à dire qu'il n'y a pas un deck qui sera plus pété qu'un autre et même si un deck est plus pété sachez que grâce à l'application ffg aura des statistiques supplémentaires et pourront faire des, euh, des espèces de chaines entre guillemets, j'y reviendrai un peu plus tard, mais je ne sais pas si on y reviendra dans la vidéo, mais en tout cas, il y, y a un système qui pourra nerfer plus ou moins les... Euh... J'allais y venir. Alors, bien entendu, ce qui va se passer, hein, c'est que, euh, on va quand même rassurer les, les, les, les joueurs, les, les big joueurs, plus vous maîtrisez votre deck, plus, plus vous allez avoir la maîtrise de, de, du champ de bataille et de ce qui se passe, plus vous allez être dans la retenue de la partie, parce que j'ai souvenir qu'il y a la possibilité de conserver des cartes pour soi et de balancer du combo. Donc voilà, <rire> moi j'ai un ami qui joue à Magic, euh, j'ai joué à Starrim avec lui, euh, <rire> au bout de deux tours il a compris comment ça marchait, puis au final il m'a poutré. Hein euh, donc je pense qu'avec avec ce, avec ce jeu là, ça sera la même chose. On va effectivement parler de, de, de, de, de l'enchaînement, euh, c'est une forme de méta, c'est un moyen pour eux de non pas ban un deck, non, parce qu'il n'est pas question de ça, non. mais d'être dans la retenue du deck. Alors, je te laisse expliquer. Alors en fait pour faire simple, c'est pas évident à expliquer, mais en fait vous allez voir les règles sont très simples. Mais en gros, euh, vous avez vu donc on a trois maisons différentes, et donc en fait l'objectif du jeu, ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, mais en fait notre objectif c'est de euh, forger trois clés qui forgent. Euh, et donc pour, pour forger des clés, il nous faut des euh, ressources qui s'appellent des Amber. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule ressource qu'on qu va devoir gérer durant la partie. D'accord. En fait, quand vous tirez votre carte, vous avez 6 mains dans votre carte, et par exemple, euh, vous devez annoncer dès le départ quelle maison vous allez jouer. Donc par exemple, moi j'ai les Bromnards, j'ai les Sanctums et j'ai les Shadows. Si imaginons j'ai une bêtise, j'ai 3 cartes de Shadow, mais je dis, voilà, je joue les Shadows. Tu peux jouer toutes les cartes de ta main qui sont de Shadow. Mmh. Ce qui fait que si t'as 6 cartes ah de ta ouais. main de Shadow Et ben bah tu peux jouer 6 cartes de ta main Ce qui fait que tu peux vraiment comboter de ouf Mais des fois tu seras peut-être en te disant Putain j'ai une carte de Bromnar qui est plutôt forte Qui peut me faire un petit peu euh... Mais j'en ai qu'une Donc tu dis voilà je joue Bromnar Tu joues qu'une seule carte c'est la fin de ton tour alors, tu la joues ou tu la mets de côté pour tu... pouvoir la sortir Non, alors, il y a un système, alors on va pas rentrer dans les... Euh, le, c'est un système qui s'appelle les archives, qui te permettent, mais ce pas toutes les classes qui te le permettent. Par exemple, les, euh, je crois que c'est les Mars qui permettent de faire ça, mm -hmm. qui te permet vraiment d'archiver, donc tu peux mettre dans un coin tes, tes cartes. Mais en gros, si tu veux, tu peux... En fait, ce qui est l'avantage dans ce jeu-là, c'est que c'est toi, ta façon dont tu décides de comment jouer quelle maison. Euh, comme je te dis, tu peux très bien avoir 5 cartes de la même maison qui vont pas t'apporter grand chose dans ta partie mmh, mmh, Mais tu peux en avoir mmh. une qui, elle, peut te faire retourner la partie, la game je veux dire Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que euh, moi j'ai fait 3-4 parties sur internet via euh, tabletop ouais. Et il euh, y, y a des tours où tu as l'impression de rien faire où ton adversaire lui l'enchaîne parce que lui dans sa main il a la chance d'avoir plusieurs cartes. Mais en fait si tu veux c'est vraiment un ping-pong ce qui fait qu'après moi dans la foulée j'ai pu prendre un avantage et ce qui fait que les parties sont super équilibrées et à chaque fois ça se gagne en tout cas toutes les parties que j'ai euh, fait j'en ai perdu deux j'en ai gagné une mais à chaque fois ça se perd au dernier tour ou ça se gagne au dernier tour. Ça se joue vraiment au, euh, au dernier moment et c'est là où tu te dis quand même que euh, l'algorithme et le jeu est super bien équilibré en tout cas du retour que j'ai mais comme j'ai pu le dire j'en ai fait que 3 cartes mmh. donc il n'y a pas assez de retour. Euh... Euh, alors moi ce que j'ai découvert sur ta vidéo c'est cette histoire d'enchaînement. En fait, tu disais on a x cartes dans la main. 6 cartes, exactement. 6 cartes dans la main. Mais si le deck est euh, euh, déclaré comme étant enchaîné, alors il y a plusieurs niveaux d'enchaînement. Oui. Et on peut partir du principe que le deck est tellement balèze qu'au lieu d'avoir 6 cartes quatre. dans la main, j'en aurai que 4 Que 4, que 5, et euh, que 3 Et en trois. fait quand, voilà. quand on arrivera à 3 cartes dans ta main et que tu es toujours encore trop fort Et bah tu seras là, c est, on est vraiment dans un cas vraiment très spécifique mais en gros ton deck sera banni des tournois Ah ouais d'accord, il y aura quand même une notion de ban Il y aura une notion de ban mais ils veulent vraiment partir sur l'enchaînement tu, Donc tu peux avoir donc moins une carte, moins deux, moins trois et moins quatre cartes c'est génial ça et en gros si vraiment avec tout ça tous ces, tous ces blocages là tu, tu, tu, tu gagnes encore fort, ouais, ouais. et bah ben en gros il sera banni et en fait en gros il parle de faire un tournoi qui serait legacy où tous les decks bannis se retrouveraient pour faire des tournois entre eux mmh, mmh, mais bon okay. là on est vraiment dans le futur quoi. parce que je pense que ça arrivera pas avant 6 mois après ça dépend du succès du jeu quoi. d'accord ok ce que je voudrais dire aussi c'est que c'est super beau on peut, euh, on peut montrer des cartes, oui, parce que c'est les illustrations, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop, mais... Tu nous euh... décris un peu ce qu'on voit sur une carte Alors voilà. voilà, on va faire très simple. En haut à droite, euh, en haut à gauche, je veux dire, excusez-moi, vous avez donc le logo de la carte. Donc là, c'est mmh. une shadow, mmh. d'accord, mmh. donc vous avez le, la, la, la carte, le nom de la carte, pas de souci. À droite, vous avez euh, un bouclier, qui représente le bouclier. Ouais. À gauche, vous avez le point de vie et les points d'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les deux sont liés. Mmh. Par exemple, je sais pas si tu as une autre carte à montrer. Tiens, on peut montrer celle-ci. Par exemple, des Shadows. Ouais. Ou là, en fait, nous avons pas un point de vie, mais nous avons deux. Et en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'attaques une, en fait, c'est ce qui, comme je dis, c'est point d'attaque et point de vie. Donc, si t'attaques une unité qui a deux points de vie, que t'as deux points de vie, tu lui infliges les deux points, elle est détruite. Toi, t'es détruit aussi en retour, parce qu'à chaque fois, il y a une espèce de... Okay. de ricochet à chaque fois. Et donc, en gros, si toi, as une carte avec deux et que attaques une attaque avec six. Et eh bah ben, tu lui infliges deux points de dégâts, les dégâts restent sur la carte, mmh. toi tu meurs, mais mmh. en tout cas tu lui infliges les deux points de dégâts et il n'y a pas moyen, à part s'il y a des cartes qui te permettent de le soigner, mais il n'y a pas moyen de relever les Donc les dégâts... à, la, à la différence de Magic, euh, les dégâts ne sont pas vont perdurer euh, d'un rond à un autre, donc j'imagine qu'on va les matérialiser par un pion euh, oui, il y a des jetons, alors là on les a pas, mais il euh, y a des jetons euh, parce qu'il y aura un starter qui va sortir euh, le jour de la sortie. Une boîte, ouais. une boîte avec deux decks d'entraînement qui seront unis, enfin qui ne seront pas uniques mais qui seront communs à tout le monde. Ce mm -hmm. sera euh, deux decks d'entraînement. Et à l'intérieur, il y aura deux decks uniques avec tout ce qui est pion, euh, tout ce qui est ambre et tout ça. Il y aura tout ce qu'il faut. Et ça, c'est quoi On est encore sur du shadow. Mais c'est une action. Mais c'est une action, exactement. C'est une carte action et on peut voir sur euh, en dessous du logo qu'on a un, petit lo un autre logo supplémentaire qui, est, qui représente l'ambre. Ça fait que dès que tu joues cette carte-là, tu vas pouvoir avoir une ambre de ton côté et t'en faut 6 pour forger une clé. 6 ambres de la même couleur Non, il n'y a pas de six sortes de couleurs. L'ambre, elle est comme à tout le monde. Que mm -hmm. Même si tu joues une carte de Shadow ou compagnie, non, c'est l'ambre, c'est une ambre, elle est unique. Donc je fais, je, je joue une action, je gagne une ambre, à ça. partir du moment où j'ai... 6 euh, ambres, tu peux créer une clé, mais sous, un, sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu joues, mm -hmm. tes 6 ambres, il faut que ton adversaire joue, et toi c'est au début de ton tour à toi que si tu en restes encore 6 ambres que tu peux forger une clé d'accord c'est pour éviter si tu veux que quelqu'un te vole toutes tes, euh, toutes tes clés, enfin ouais. toutes tes ambres ouais. forge les clés comme un port et mmh, finis mmh. en fait en gros faut vraiment attendre que ton, ton adversaire joue pour que tu puisses toi forger ta clé et dans quelles conditions je peux perdre une ambre il euh, bah, y a des cartes, par exemple, je sais que les Shadows ont tendance à voler des, euh, des ambres de ton adversaire Donc euh, souvent, il y, y a des mouvements comme ça Où tu peux récupérer l'ambre de ton adversaire et autres Donc quand je vois, Steel One euh, C'est ça, tu peux montrer ouais, cette carte-là car En plus, euh, je voudrais juste je la montrer déjà parce que je la trouve superbe <rire> C'est vrai qu'elle est, qu est belle elle est très très belle et donc là on peut voir donc qu'il a 5 points de dégâts d'accord donc euh, 5 points de vie aussi en même temps et qui peut donc euh, dès qu'il dès qu'il fight donc dès que tu attaques dès que j'attaque avec il, il va me faire vole. gagner il va non. il va voler une ambre de ton adversaire une ah il va voler wistil oui oui ouais. il la il la vole parce que tu peux bloquer de l'ombre en fait en gros tu peux euh, la capturer il y a le mot de clé capture mm -hmm. où en fait tu poses l'ombre sur la carte en question qui vient de la capturer ouais. mais en gros quand ton adversaire tue cette euh, cette carte là il récupère son ombre tu lui voles pas ah, juste ouais. que tu lui captures ce qui fait que tu lui bloques c'est à dire que par exemple tu peux très bien lui capturer une clé, enfin, lui capturer une ambre euh, qui peut l'emmerder lui pour forger sa clé parce qu'il en avait 6 et tu peux mmh, en piques mmh, une mmh. et donc le tour d'après il sera obligé donc de t'attaquer, de récupérer son ambre, d'attendre la fin de ton tour donc tu vois ce que je veux dire ouais, en fait, en bon gros, Tu, ouais. tu ouais. Te pénalises. Mais en gros vraiment ce qui est vraiment très très fort et moi j'ai joué les Shadows et euh, les Shadows sont vraiment très forts pour ça parce qu'ils volent vraiment toutes les, euh, toutes les, toutes les ressources et c'est vraiment assez euh, assez fort quand même. D'accord. Bon bah écoute, ce que je te propose, c'est euh, bah déjà de, de, de, de s'arrêter là pour cette première vidéo. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On parcourt les decks On peut faire une vidéo pour parcourir les decks si tu veux, on peut faire ça. pour. Je suis sûr euh... que ça les intéresse. Ah bah pas. on peut faire ça. <rire> et ben bah, bah on, va, on va parcourir les decks, on va un petit peu voir chacune des cartes et vous montrer un peu tout ça. Comme ça on rentrera plus dans les détails de ce que peut faire une carte. Moi ça m'éveillera ça des questions et puis, euh, et puis comme ça on fait 3, 3 ou 4 vidéos pas trop longues plutôt que de vous faire un truc, un, un truc trop lourd. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de nous lâcher petit des like. petits pouces, parce que nous on aime ça, hein, on mange ça <rire> au Alors petit on, déjeuner on, on le matin, ça. on fait des trucs, <rire> des salades de petits pouces, hein, donc ça, ce serait sympa. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas d'aller vous abonner chez Mathieu, parce qu'il fait beaucoup de lives. Euh, et euh, moi j'aime beaucoup sa façon de travailler merci on me retrouve souvent <rire> là-bas aussi je hein, euh, moi, je, moi je m'invite <rire> euh, n'oubliez pas de partager la vidéo surtout et puis si vous n'êtes pas abonné à Pierrot bah c'est une grave erreur c'est vrai, vrai, le, le, le moment de le faire <rire> et puis en attendant je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le gars d'en face même si là il euh, y a du dé non il n'y a pas de dé il n'y a pas de dé bah <rire> Donc pas très de bien ça. <rire> allez à tout de suite salut tout le monde